Monsieur, bienvenue sur votre chaîne Africa TV, merci de votre fidélité. Nous sommes cette fois-ci décidés d'aller rencontrer un monsieur qui roule bien sa bosse dans la culture camerounaise, je vous l'ai dit. Lui, il est engagé dans le style de reggae, du hip-hop, lui c'est bien sûr Charim, le mont camerounais. Suivez-nous à l'intérieur. Chez Sharim, le chat. Oh, wow, yama, yama, yama. Yes, yes, yes, yes. Voilà, nous sommes chez Sharim, yes. devant le studio Roof Radio. Wow, okay. Merci. à Rouv Radio, vous comprenez, ça donne bien à l'intérieur. Nous sommes bien sûr avec Mon Cameroun et il a décidé de nous inviter dans son magnifique studio. Ici, c'est Rouve Radio. Bienvenue à l'endroit où vous devez être. Nous sommes avec Charib. Charib, bon après-midi. Bonsoir, bonsoir Achille. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le studio de l'heure, Rouve Radio, la radio. Qu'on ne présente plus. Mm -hmm. yes. Bienvenue encore à toute l'équipe. Ouais. Yes, bless of Rastafari. On est ravis déjà parce que euh, à l'entrée, bien que nous soyons rendus à la 25e journée euh, de ce mois de mai, derrière la célébration de la commémoration de Bob Marley, on reste toujours dans le reggae. Qu'est-ce qui explique cela C'est trop d'amour, c'est quoi en fait, le reggae pour moi, c'est une passion. Mmh. C'est une passion d'abord parce que j'ai été passionné de reggae depuis ma tante enfance. Mmh. Ah, mon papa, il écoutait beaucoup le reggae. Oh. Donc, du coup, ça m'a bercé pendant ma tante d'enfance. Du coup, c'est devenu une passion. Pour moi, le reggae, c'est une passion. Donc, on dirait que le reggae, c'est ça coule dans les veines. C'est dans oui, les jeunes veines. Oui, en fait. Voilà, on est aujourd'hui, euh, on dit plus on était habitué à dire chat, le chat, le chat. Désormais, c'est Mon Cameroun. Oh, c'est oui, mignon d'abord. Mont Cameroun, parce que ça revient toujours à Charim. Mont mmh. Cameroun, char, charim. Uh, wow. ah. Beaucoup de gens pensent que, quand on dit le char, c'est mmh. peut-être l'animal, non. Mmh. C'est le char comme le char de Dieu. Waouh Qui est le Mont Cameroun. Mmh. Voilà. Euh, D'où vient ce nom Le nom vient du Mont Cameroun. On comprend ça, ça vient de là. Bon, en fait, Charim, euh, mmh. c'est un char comme mmh. le char de Dieu. Oui. Donc euh, du coup, euh, je peux m'assimiler au mot Cameroun, ouais. qui, euh, qui est un patrimoine qui me représente. Personnellement. Justement. Voilà, justement, donc c'est comme ça. Bon, le, le, le, le rime qui accompagne ça, on comprend le chat. Dans ça, il y a un rime. Oui, la rime qui, qui va est, avec la musique, voilà, qui est une technique mmh. d'écriture ouais. de, de mmh. musicale, de prose musicale donc la rime c'est un talent musical justement voilà, le char de la rime ouais. voilà, ça, bon aujourd'hui une référence au Cameroun en termes de musique que soit hip-hop que soit du reggae comment parvenir à allier ces deux parties comment gérer ces deux registres qui ne sont pas mêmes à la, je veux dire qu'à la base beaucoup de gens l'ignorent mais mmh. le rap est une musique qui est née du reggae Bon scar, parce que le reggae lui même il naît d'une musique qui est le scar. Mm -hmm. donc le rap c'est une un c'est une, une discipline même ouais, justement de... c'est une discipline qui naît du reggae parce mm -hmm. que comme, comme la pop musique comme mm -hmm. euh, la funk comme euh, il y a plusieurs je veux dire, il y a plusieurs dérivés du, mm -hmm. du reggae euh, j'ai pu vous rassurer parce que c'était l'une de mes éditions que j'ai participé à fond ça veut dire vivre l'événement du début jusqu'à la fin cette année, contrairement aux autres années, j'ai envie de dire que c'est du, du, du feu. Euh, par la grâce de Dieu surtout, ouais. il, faut, il faut le préciser, parce que moi-même je, je ne m'attendais pas à qu'il y ait une aussi grande affluence. Ouais. Mais par la grâce de Dieu, le public a répondu présent et ouais. je les invite l'année prochaine parce que ce sera encore plus grandiose quoi. Voilà justement, donc on se prépare, on ne va pas attendre à la fin, à la dernière minute pour organiser les choses, donc on prend toute une année pour organiser ce mouvement, ça devient un concept qui est, qui est comment dirais-je, qui est bientôt culte. Fait le le dire, euh, euh, euh, euh, un truc qui est en train de connaître sa perfection au fur et voilà, à mesure, voilà, voilà. en train de se bonifier comme un bon vin Baudelaire. Bon, bon euh, on se demande alors, euh, avoir le lieu, avoir le lieu avoir le prix d'entrée, on se dit que ce n'est pas la taille des charret. L'idée ici c'est de permettre à un maximum de personnes de, de, de découvrir le mouvement parce mmh. que l'important n'est pas de gagner tout de suite ouais. parce que nous sommes en train de, mûrer, de je veux dire comment je vais dire ça, nous sommes en train de mieux organiser les choses mmh. et plus tard je pense que ce sera vraiment un lieu de classe, ouais. un lieu qui pourra, comment je accueillir invités de marque. Et pour ça, on pourra vraiment faire du business. On se pose la question de savoir, est-ce que ce cadre n'est pas assez restreint ou encore très réduit euh, pour le nombre de personnes qui puissent être là parce qu'il y a des personnes qui sont parties avant mmh. pour que d'autres puissent également s'installer. Voilà. Est-ce que le cadre n'est pas petit Non, l'importance pour nous, mmh. au départ, c'était d'avoir un lieu, on n'avait pas assez de moyens. Mmh. Donc on a eu, euh, par la grâce de Dieu, euh, on a eu un monsieur, qui est monsieur Donald, qui nous a qui a eu, euh, comment je vais dire ça qui a eu la gentillesse de nous offrir ce cadre déjà euh, avec les petits moyens que nous avions mm -hmm. nous avons pu mettre en place un concept et par la grâce de Dieu surtout encore je dis encore je précise on pourra s'améliorer prochainement mm -hmm. on pourra mieux s'améliorer. donc ça vous dit qu'on pourrait se déporter du carrefour Pasteur pour un autre lieu un autre site justement ben, ça dépend parce qu'après il faut pouvoir contenir la population, ouais. le public qui, qui se remène et il faudrait aussi comprendre, je ne sais pas, est-ce que de, dans les prochaines éditions il sera question d'essayer en même temps euh, d'aller vers les médecins, les médecins, je vais dire, les sponsors, des partenaires voire même je vais dire ah. quoi, voire même d'être dur de la chose parce que j'ai remarqué pour dire ma vérité j'ai vu la présence d'un monsieur de Bali, de Bali ouais. bien influent de ce côté ouais un monsieur du mouvement, je ne sais pas si c'est important qu'il prononce son nom ou que tu précises Non mais il n'y a, a rien à cacher dans voilà. le reggae hein, Bon avec... on va saluer euh, monsieur Kiki Elane ouais, monsieur qui est de la partie hein. ça, ça nous a fait choquer en effet ouais, ouais. ça, ça a montré un peu du, le côté sérieux, ouais, ouais. le côté euh, grand de la chose En fait je tiens à rappeler que c'est un véritable fan de reggae il mm -hmm. nous a toujours soutenu, c'est ouais. la quatrième édition euh, pour cette année qui est passée mm -hmm donc c'est monsieur qui nous a toujours soutenus et merci encore nous tendons encore cette main pour le saluer parce que c'est un partenaire très très important mm -hmm. alors big up monsieur qui est la mère. Voilà. Ah, jusqu'ici nous sommes ceux qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché ce 11 là euh, ah. En même temps, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des, des petits inconvénients. Ouais. Ouais, mais il y en a toujours. Mmh. Mais je pense qu'on a su mieux les contenir cette fois. Mmh. Donc du coup, je pense que oh, tout a bien marché à 90, 96%. Ouais, pour nous, pour nous les, les fans, on va dire que c'était à 100%. Ah. Oui. Voilà, voilà, oui. Ouais, justement. Euh, maintenant, je, je, je suis en train de vouloir chercher ce qui n'est pas trop ça. J'y euh, je suis tombé sur l'une de tes publications. C'était dans le sillage de la musique, mais qui n'était pas forcément du reggae. Il était question de, de, de, de des mouvements hip-hop que certainement euh, d'autres ont piqué. C'était un mouvement que tu es en train de préparer, où tu avais commencé. On l'a fait sans t'aviser, sans, sans te dire, voilà le concept que tu as apporté. Nous sommes en train de vouloir faire ça du grand quelque part. Et tu m'as rassuré que ça ne devait pas se passer comme ça. Il s'agissait de quoi en fait, c'était un concept qui est le bloc parti. Mmh, voilà, le bloc parti. Hein. Voilà, qui est un concept que j'ai défendu avec Radio Route mmh. pendant une, bonne, une très bonne période. Mmh. Et ça m'a dérangé personnellement que des sponsors, des, des, des représentants de hip-hop arrivent de l'extérieur et que nous qui sommes sur le terrain, qui, faisons des, euh, qui nous sacrifions pour créer des concepts qui valorisent hein, le hip-hop. Et qui ne rapprochent pas vers nous et qui vont vers des gens qui ne sont pas certes des forcément des acteurs de ce mouvement ouais. à fond et c'est ça qui m'a un peu dérangé c'est pourquoi la publication et Dieu merci et il y a deux, deux, de ces, deux de ces de ces acteurs de l'étranger qui m'ont approché qui ont cherché à comprendre de quoi il s'agissait et je pense qu'on a été assez clair à ce sujet ouais. et je pense que nous sommes dorés la France à bon terme ouais. Ouais. Ça voudrait dire que la soirée s'est bien passée Je ne sais pas si c'est le... en vue on a, ou bien en passé. La soirée elle-même a été reportée. Reportée. A été reportée justement pour mieux organiser les choses. Pour mieux organiser. Ensemble avec les partenaires justement. Avec, qui, avec les, les têtes actes du actes la chose. Acteurs, <rire> hein. ouais. Voilà, mm -hmm. c'est de ça qu'il s'agit. Mm -hmm. Donc, euh, par la grâce de Dieu, d'ici peu, on va relancer le conseil. Voilà. Radio-Route, ça fait combien d'années que ça existe Radio-Route, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que ça existe parce que c'est un projet qui a longtemps, euh, comment je veux dire ça, à longtemps, euh, euh, euh, je veux dire, à longtemps fermenté ou je veux dire, a longtemps mmh, pris, mmh. pris sa maturité mmh, dans, dans, ouais. dans, les, dans les machines mmh. vois, mmh. et par la grâce de, de Dieu aujourd'hui avec euh, l'apport des réseaux sociaux, nous pouvons s'étendre, même si nous n'avons pas les moyens de véritablement faire une chaîne de radio mmh, mmh, de physique, donc pour le moment nous évoluons ah. habituellement sur les réseaux sociaux et nous nous battons pour donner le meilleur de nous en ce qui concerne le, le, le web média, l'événementiel, les, les, stu, les studios sont comme vous voyez là, voilà. et tout ce qui est euh, produit communicationnel, sonorisation, l'infographie. Et nous formons aussi. En même temps, nous formons parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par, euh, par les locaux de Radio et qui sont des professionnels de la production audiovisuelle aujourd'hui au Cameroun. Je ne vais pas citer tous les noms, ouais. ils se reconnaîtront. Mm -hmm. On se pose la question, oui, ça c'est tout le temps, tout le temps, on, on voit les, les lives sur Facebook. Je vais savoir, est-ce que c'est Charim, le fondateur de la Radio Route, ou il est cofondateur La Radio Route euh, se limite essentiellement au Cameroun, où il y a des partenaires extérieurs. Voilà. Il y a des partenaires, parce que Radio Route, qui signifie. Radio Racine, Racine. Ouais, est une radio qui est véritablement enracinée de part du monde. Mm -hmm. Et Radio Route Radio Free, mm -hmm. qui est un département qui exerce au Cameroun, mm -hmm. justement que je représente en tant que fondateur, par mm -hmm. le fondateur mm -hmm. Donc c'est une radio autant pour moi qui exerce et qui, à travers ses mm -hmm. proches activités, a déjà pris du talent. Mm -hmm. pour moi, je pense que. Nous sommes véritablement étendus sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens sont abonnés, beaucoup de gens parlent et voilà, nous continuons nos activités. Je salue le travail qui est fait tous les jours, je salue l'engagement, je salue tous ceux qui euh, accompagnent le projet, je salue euh, tous les artistes qui donnent leur temps afin que vous réalisez des émissions. Maintenant, Charim, est-ce que euh, tu ne vois pas que dans ce que vous faites, le fond est là, mais la forme n'y est pas Parce qu'on a souci de son quelquefois on a qualité d'image qui n'est pas ça dans les lives. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait trouver des moyens, de réalisations mieux que ce que nous voyons justement c'est pour ça que nous avons besoin de partenaires comme vous, par exemple euh, My, My, My TV, TV mm -hmm. nous avons besoin de partenaires comme vous parce que une seule main, comme on l'a dit on a dit, généralement dans notre jargon, on ne peut pas attacher un, un maire hein. mm -hmm. donc on a besoin de partenaires comme vous pour, euh, comment je dire ça rendre encore plus mm -hmm. le travail que vous faites mm -hmm. parce que sans te mentir nous nous battons avec les moyens de mort mm -hmm. donc du coup on a, comment je dire, on a la volonté on a la volonté de faire c'est pour ça qu'on n'hésite pas, avec les moyens de bord, à créer de l'activité. Mais ça n'annule pas qu'on a besoin de partenaires comme vous, justement, pour encore mieux pour professionnaliser la chose. Euh, Aujourd'hui, euh, Charim, artiste connu, euh, en même temps un arrangeur, en paix. Euh, Charim, on peut compter déjà combien de succès passés par le studio de Rouvre, radio, musicalement parlant les succès sont nombreux. Pourquoi Parce que euh, étant formateur, mm -hmm. j'ai formé des gars qui ont fait des succès. Mm -hmm. Moi-même, j'ai fait des succès. Justement, justement les succès sont nombreux et je ne saurais mm -hmm. complètement les énumérer. Énumérer. Voilà. Ah, ok. Donc, bon. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de produits La Petite, mm -hmm. tout le monde écoute, mm -hmm. qui est un produit qui sort d'un studio où le propriétaire est euh, mm -hmm. euh, avec qui j'ai travaillé avec qui, qui je formule. Non, ça ne se discute ça, pas, non, en effet. Ça se Et, pas. Euh, Comment je vais citer Je vais citer encore une, une autre tube, une, une tube qui a vraiment marché dans le hip-hop, qui est Kilamel, qui, amène, mm -hmm. qui amène, avec son album, qui a été travaillé à 80% par, oh. par à, les, les locaux d'Institut Musique qui représentent Adjo. Mm -hmm. Il y a souvent des revendications, j'ai vu quelques revendications, en effet, euh, par rapport à d'autres personnes qui auraient réussi avec tous vos moyens que vous avez mis en jeu et qui aujourd'hui ne pense pas à vous. C'était lors d'une discussion avec Ziam dans un groupe que vous, qui, qui s'est joué au Gabon, je ne sais pas, et qui aujourd'hui d'autres sont en train d'évoluer dans le rap, d'autres sont en train d'évoluer dans l'église Réveillée et Ziam dans le dépannage et autres management. Bon, c'est ça le souci au Gabon, personne ne l'ignore, je pense que le réel souci qu'on a au Cameroun, que ce soit dans tous les, les domaines d'activité, il y a un souci, c'est quoi C'est qu'il n'y a pas assez de collaboration. Mm -hmm. Il n'y a pas assez de collaboration. Et du coup, ça fait que euh, s'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas harmonie, il n'y a pas. Dans ceux qui sont, euh, je veux dire, ceux qui sont devront, qui ont mm -hmm. pu réussir, qui ont pu percer, ne tendent pas la main justement à ceux qui sont en aide ouais. et qui aimeraient avoir une carrière comme eux mm -hmm. ou un peu ce qui s'agit je prends l'exemple par exemple dans le hip hop aux états unis il sont nombreux des jeunes artistes qui ont percé, qui créent leur propre label justement. et qui produisent par la suite d'autres artistes. artistes ouais. Mais chez nous, on ne voit pas ça, on ne voit pas ça. Tu ne veux pas voir un artiste, je vais prendre l'exemple, je ne vais pas citer leur nom. parce ouais, que ouais, ça c'est un ça, ça, ça, ça polémique. <rire> voilà, et chez vous, ça tient à barrer. Voilà, justement. Donc, euh, c'est de ça qu'il s'agit. Il est important qu'on ait plus de collaboration que vraiment des artistes qui ont percé. Et vraiment, comment je vais dire ça de l'amour pour leur prochain qui se lance dans la musique comme eux et qui aimeraient avoir une carrière assez, assez, assez, assez fournie voilà chez euh... nous, l'émission c'est Ranka l'émission euh, dans, dans laquelle on est en train de passer à présent l'émission dans laquelle on est en train de passer c'est Ranka, chez nous c'est frais donc vous partez du tarot, on tombe sur le maïs on pas du maïs, on revient encore sur le tarot donc voilà. c'est un peu comme ça maintenant Charim, euh, euh, route Radio Radio comment on fait pour intégrer Roule Radio Déjà, comme j'ai dit tantôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, Route euh, Radio, euh, c'est le temps sur les réseaux, les réseaux sociaux. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc pour le moment, nous avons une page Facebook, ouais. Radio Route Radio Free, mm -hmm. et nous avons euh, euh, euh, euh, euh, un forum sur WhatsApp, mm -hmm. où nous sommes en connexion avec euh, pas mal d'artistes. Mm -hmm. Voilà, et nous avons aussi une page sur YouTube. Ouais. Voilà, donc euh, tous, ces, tous, ces, tous ces pages, vous tapez juste Radio Route Radio Free et vous êtes directement en contact avec nous. Vous êtes connecté. Connecté. Bon, euh, euh, YouTube, Facebook, tout cela, est-ce que les pages sont sponsorisées euh, Généralement, nous prenons la peine de les faire, parce que c'est important pour nous que tout ce qu'on on, on, on publie comme activité soit mm -hmm. quand même euh, à une certaine hauteur de vue. Mm -hmm. bon, du coup, nous n'aurons pas le choix que de sponsoriser les mm -hmm. projets que nous faisons. Voilà, euh, aujourd'hui on a également les têtes du, du rap, que ce soit du reggae. Euh, ici dans le l'ittoral, tu vas saluer la force de qui qui t'accompagne, par exemple. Voilà, je vais saluer par exemple Ziam, qui est un partenaire, mm -hmm. qui est un partenaire. je vais saluer. Euh... Euh, maman choisie MC mm -hmm. qui sont des partenaires avec qui on bosse depuis un hein, bon bout, mm -hmm. je vais saluer maman indépendant Bi qui est un nouveau partenaire qui est vraiment vraiment à la, à la tâche, mm -hmm. je vais saluer maman Di, qui sont comme si, en même temps des artistes avec qui je travaille mm -hmm. et qui m'accompagnent, je vais saluer par exemple monsieur là qui est le monsieur qui nous a offert le site pour se oh, oh, Rememba oh, hein. en fait il nous offre le site chaque année chaque année, ouais. chaque année pour ce Rememba pour aucun franc quelle sobriété, c'est de, ah, de ça qu'il s'agit hein. Il faut comprendre que c'est un partenaire ah. à féliciter. Et rappelons que durant toute l'année, euh, les de Radio Rouf restent toujours ah là. Voilà, là. Voilà, voilà. Parce que je, je, me, je, je me souviens, il y a eu l'anniversaire qu'on a géré là-bas. Voilà. Il y avait Radio Rouf. Voilà, justement, c'est une salle qui nous est acquise. Mm. Voilà, c'est une, une salle qui, qui, qui, qui nous est offerte. Donc, euh, on peut la transformer, la manipuler à notre guise. Et pour ça, je tiens en compte que de chapeau à monsieur. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui arrivent, qui seront, comment je vais dire, présentées dans cette somptueuse salle. Et c'est comme ça, donc je tiens encore à féliciter tous mes partenaires, tous ceux qui vraiment m'apportent le soutien qu'il faut pour que Radio ces se démarque à son Radio arrangeur. Est-ce que tu vis essentiellement de là ou à côté de cela, tu fais le benskine, tu vas au marché, bah, ça ne sait pas trop. Est-ce que tu vis essentiellement du showbiz, du micro Certes, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, mais je peux vous rassurer que je vis essentiellement de l'art mm -hmm. et de la musique parce que j'ai pu, pu, comment je veux dire, j'ai pu m'investir dans ce domaine et du coup, je ne peux que recevoir un retour... Hein, euh, des bénédictions pour comme ça pouvoir entretenir mes partenaires le matériel mes enfants tout ceux hein? voilà c'est ça qu'il s'agit c'est pas c'est pas faux la vie au cameroun n'étant pas facile j'ai essayé de faire des petits jobs qui n'ont pas beaucoup réussi sourire. voilà qui n'ont pas beaucoup réussi donc, du coup je me suis concentré hein? tenu à me concentrer sur tous ces projets que j'ai sous la main parce que c'est des énormes projets comme ça qui me demandent assez assez de temps, assez d'investissement. Et ce n'est vraiment pas évident de, de, de, de te regarder à côté après. Voilà. Et aujourd'hui, tu peux te dire, je, je me suis trompé en me lançant dans l'autre activité, parce que ah, cela m'a permis de me concentrer. J'étais dans une grosse industrie, j'ai carrément oublié, et je suis allé aussi tester, parce que la vie n'était pas encore pas encore bien calée. Aujourd'hui, tu es prêt. Bon, Jusqu'au bout, si je si si veut, veut dire que si me place là, je propose un boulot, un job à Charim pour lui donner par exemple 200 000, 250 000, il va refuser parce qu'il est concentré dans ses activités essentiellement musicales. Oui, parce que les, les activités, mes activités, autant pour moi, euh, sont aussi des, des activités qui peuvent produire mmh. euh, c'était niché donc qui ne sont pas négligés. Et en même temps, je vis ma passion. Donc, tu vois que c'est ça ne peut qu'être... Ça me des montage. choses, voilà, une bénédiction en même temps. Voilà, en même temps mm -hmm. donc, que d'être dans sa passion et de pouvoir gagner sa vie à mm -hmm. Alors, le studio existe depuis combien de temps, le studio Le studio, à lui, est là depuis une vingtaine d'années. Vingtaine d'années, wow. On a commencé... Je veux dire, On est parti au plus bas de l'échelle mmh. pour arriver au petit stand standard. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas encore. Ah, euh, taille justement, attends, ce mais... n'est pas un studio à la hauteur des, des, des, des, des, des, des, des grands studios professionnels mmh. que nous connaissons. Mmh. Mais nous nous mettons à la tâche, nous nous à la tâche justement pour pouvoir apporter certains résultats au niveau des rendus. Est-ce qu'on peut faire euh, un son dans ce studio à l'échelle internationale Bien sûr, bien sûr, il y, y a des chansons qui sont sorties déjà, je t'ai dit, il y a des projets qui sont sortis, mmh. qui sont sur toutes les plateformes de téléchargement. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, ça va passer d'ici, début jusqu'à la fin. Wow. Parce que nous faisons en temps la, la programmation, hein, les, les enregistrements, le mixage, le master. Ah. OK. Oui. Oui. Oui. ça va être Super. Euh, quels sont nos projets dans un an? Bon, voilà, comme je disais tantôt, le projet d'abord qui me tient depuis son cœur, c'est que la radio route devient physique. Mm -hmm. donc, nous avons déjà un studio pour que la grâce de Dieu on puisse avoir euh, un émetteur, une antenne, une licence pour pouvoir émettre librement. Mm -hmm. Donc c'est ça le plus gros projet de la maison. Mais mm -hmm. ben, sinon, nous avons des artistes que nous avons signés et que nous allons bientôt proposer des singles au public. De la nous avons souvent tendance à voir des artistes qui deviennent présentateurs chez vous. Est-ce qu'il y a un style de présentateur dédié juste pour le reggae ou pour le hip-hop? Est-ce qu'un un, un présentateur ordinaire ne peut pas se... Je pense que le reggae, c'est une musique ouverte. ouverte, donc Nous avons justement besoin des gars compétents, des personnes compétentes pour assurer dans tous les cadres de métier, dans tous les domaines. Donc si nous avons un présentateur sur la main qui soit free, pourquoi pas Nous n'avons plus pas de présentateurs par rapport à ce qu'on présente comme événement, mais on choisit un présentateur parce qu'il est à la hauteur de l'événement. Mmh. Ouais. Aujourd'hui la femme dans le showbiz, la femme dans le reggae, la femme dans le rap, dans la femme dans le hip-hop, on se dit euh, la femme qui fait dans ça est une pute parce qu'elle se fait prendre par n'importe qui. Est-ce la vérité On a, on a besoin de la lumière sur sa propre. Quand on voit une femme qui fait dans le reggae, soit dans le rap, on dit non, c'est une fille qui se fait prendre par n'importe qui parce qu'elle passe des heures au studio, je veux dire, c'est pas seulement dans le reggae, ah. dans toutes tout les musiques, dans tous les, les registres, dans tous les registres, on, on, oui, on, oui, on, on se dit, euh, dans, dans toutes les, les activités qui sont peut-être courues par les, hommes. Ouais, non, par les non, hommes, Non, non, la femme est marginalisée ah. pour moi, je pense mmh. que la femme est marginalisée mmh. dans tous les, dans mmh. les... Mmh. Mmh. Mmh et pour moi je pense que c'est complexe mmh. c'est complexe et une réalité à même temps ouais. en même temps pourquoi parce que il y en a qui font face à ça il y en a qui mènent leur carrière qui qui ne subissent pas forcément euh, tous, ces, tous ces petits problèmes quoi, mmh. pendant, pendant leur carrière mmh. c'est un complexe c'est une réalité à même temps donc je ne vais pas plaindre euh, celles qui, celles qui se méfient ouais. ou celles qui se lancent parce que en même temps, s'il y a de la volonté les choses peuvent se faire mmh. Mmh. bon, quand j'appelle euh, en journée, tu me dis il faut passer à 16h, qu'est-ce qui se déroulait dans 6 jours à cette heure là c'était l'enregistrement c'était quoi ouais en journée, j'avais un programme plutôt externe j'avais mmh. toujours euh, un programme à la radio j'étais mmh. sur une radio j'avais euh, le nom ici-là pour mmh. euh, justement annoncer le, le qui arrive, qui est la Journée Internationale du Reggae. Ah, journée Internationale du Reggae. OK. On prétend toujours organiser au même endroit Si, si, si. si si, si. On le fera sur le même sites Et avec plus, plus d'engouement de, cette fois. Mm -hmm. Bref historique de la Journée Mondiale du Reggae. Bref, historique, ça, ça naît de quoi J'ai dit ça naît, c'est à partir de quoi qu'on a décidé de mettre ce jour Journée du, mmh. du reggae. C'est par exemple C'est la journée internationale du reggae. Mmh. Voilà, parce que c'est ce jour que le reggae est entré dans le patrimoine international. Mmh. Euh, euh, okay. On ne reconnaît pas l'INESCO. Ouais. Voilà. voilà. Et ce jour, c'est toujours du free. Bien sûr, bien sûr. Parce chaque, artiste que, qui, je, je dis, chaque artiste qui pourrait ouais. prester peut s'aventurer. Ouais, venir est, chez vous C'est ouvert mais c'est la journée du reggae mm -hmm. si je fais du reggae, ouais, c'est ouvert Essentiellement reggae Oui c'est ouvert, c'est pour le reggae okay. ok La journée internationale du reggae Justement voilà, c'est okay. essentiellement à 100% reggae Ok, ok, ok Et maintenant, euh, est-ce que là-bas on doit payer l'entrée comme c'était la fois passée Bien sûr, pourquoi Parce qu'il faut en euh, euh, même temps pour valoriser cet art, qui est le reggae, qui est une musique, qui n'est pas totalement commercial, mm -hmm. mais pour encourager ces acteurs qui se sacrifient, qui mettent tout en jeu pour nous proposer un spectacle, vraiment à la hauteur de la demande du public. Je pense que le public se doit d'encourager en apportant, euh, comment, je ça, euh, euh, euh, comment je vais dire ça, une une petite motivation oui. c'est naturel donc euh, c'est normal le studio de Rode Radio est en collaboration avec quel autre studio parce qu'on dit on se partage du savoir dans chaque domaine voilà oui. je suis partenaire avec euh, Squadron mmh. qui est le studio qui a produit Fan ouais. euh, je suis partenaire avec euh, TV, V, Maïfika TV, je suis partenaire avec ABK Radio. ABK Radio, je suis partenaire avec Rabi TV, qui se trouve du côté de Papa. Il y a nombreux nombre partenaires avec qui je travaille. Donc, je vais passer ici là Moua TV, autant de partenaires avec qui je travaille. Voilà. Donc, c'est fou. Donc, ça voudrait dire, on ne peut que prier pour qu'il y ait encore ah, plus de partenaires voilà, dans plus. les jours à venir. Oui, et ceux qui voudraient coller les images, ou encore ceux qui voudront qui faire ensemble, avec Roule Radio, vous n'avez qu'à contacter M. Charim. Oh, Charim, on retrouve Roule Radio où Sur Facebook j'ai ai, Oui, lui. justement. Et quand il dit qu'on retrouve ça où, c'est pourquoi on rétait encore, afin que ceux qui viennent de se connecter... Tôt, pas, je suis tout départ euh, des réseaux sociaux autant pour moi que ce soit Facebook que ce soit Instagram que ce soit YouTube ou WhatsApp. Preuve la reprise, c'est pour avoir l'autographe. Le forum par exemple, le numéro, je peux donner le numéro. Justement. 695 32 24 22. Ça c'est le numéro du forum sur WhatsApp. 695 32 24 22. Il y ce même numéro vous pouvez me contacter. Route radio c'est écrit comment C'est ça qui est question. Route radio, c'est.. C'est une route, c'est ça qu'il s'agit. Route R2 o S. Voilà r 2 o, o T et s. S, voilà c et c ça signifie racine, racine en anglais mm -hmm. Donc, voilà, justement, justement. l'important c'est de s'enraciner pour pouvoir mieux émettre à la dimension, dans toutes les dimensions mm. euh, Est-ce qu'on passe souvent des nuits dans ce studio à travailler Est-ce qu'on a eu à veiller plusieurs fois Bien-sûr, bien-sûr, le boulot même en studio est mieux en, dans la nuit parce que c'est plus calme c'est plus posé, l'esprit est disposé, mm. voilà je pense que c'est mieux même de travailler en studio est-ce que tu as eu une fois la plainte venant des voisins du bruit euh, je me suis battu plutôt à insonoriser à insonoriser le studio pour ne pas nuire aux voisins mm -hmm. voilà, justement je me suis battu à insonoriser le studio donc euh, pour le moment on garde 70% du son à l'intérieur hmm. bon une chanson du début jusqu'à la fin ça prend combien de temps ça dépend, hein, ça, dépend, ça dépend ça dépend, surtout que les chansons ne demandent pas la même énergie, ni.. Mm -hmm. euh, ni bon comment... la chanson la plus courte cool peut prendre combien de temps je, euh, je ne peux pas les parler directement. Pourquoi, parce que c'est sur le terrain qu'on juge de en même temps le boulot qui a à faire. Ok. Depuis que le studio existe, quelle est la chanson la plus euh, qui a été rapidement faite donc voilà, je veux dire, ce n'était pas une chanson, c'était une interlude mmh. parce qu'elle n'était pas très longue, elle faisait une minute quinze, voilà, c'est une, une de mes chansons moi-même, donc ça m'a pris pendant une heure mmh. et à, et à, est, complètement. Voilà, les question de savoir si tu as une influence quand il s'agit d'organiser des événements culturels chez toi, euh, dans ta communauté. Bah oui, mais comme je disais tantôt, ben, j'ai été contacté par mmh. un membre fiant du gouvernement mmh. qui justement fait un projet qui concernait justement plusieurs communautés de moi, euh, comment je vais dire ça mmh. de mon département. département ouais. Voilà justement. Donc euh, j'ai déjà participé à pas mal de projets communautaires. ce chapeau-là, nous voyons toujours chez vous et rouge et jaune et vert. C'est quoi ça, ça signifie quoi Ce sont les couleurs de la vie. Mm -hmm. euh, le le, le vert, ça symbolise la nature. Mm -hmm. le, le jaune, mm -hmm. c'est la lumière. Mm -hmm. Personne ne l'ignore. Le rouge, c'est l'humanité, c'est la vie. Est-ce que être euh, rastafara il faudrait toujours avoir les rastas parce que c'est chari maintenant avec les rastas, derrière cela il a coupé les rastas, mais il reste toujours dans le même système mm -hmm. euh, rastafara c'est par ma chérie ce n'est pas Rastafara il ne se définit pas par une coiffure ou par comment euh, je vais dire ça par une forme physique mm -hmm. quoi, je par contre, il faut être en Rasta, il faut avoir fait le vœu de Nazaréa, pour avoir intégré euh, la, dire, la communauté Rasta Faraya. Je c'est une religion. Je me, je me déplace par exemple ici, je me déplace ici pour euh, le Tchad. Comment faites-vous reconnaître un Rasta Même sans euh, le chapeau le verre euh, Généralement, Astafaraï, on, on le reconnaît aussi par rapport à son attitude, parce que et est dans, dans l'œuvre de l'esprit, la tempérance, euh, le pardon, euh, euh, le partage. Mm -hmm. voilà. Donc vous allez le reconnaître dans, tout ses, dans son attitude, dans ses habitudes. Mm -hmm. C'est comme ça. Vous n'avez pas un langage commun à vous C'est donc ça que je peux l'œuvre de l'esprit dans la vie de Rastafari mmh. qui est la tempérance qui est le partage qui est l'amour du prochain qui est la... Euh, comment je vais dire ça qui est euh, la maîtrise mmh. voilà donc justement ce sont des, des, des petits signes comme ça pour apprécier sur Rastafari donc ça, ça démarche quoi Est-ce qu'on a dit que le hip-hop c'est une discipline du reggae qui est fait un peu dans les hommes par rapport à ça parce que je, je, je, je, je, je m'explique même dans le vrai il ya a il y, a, y a la song, par exemple ah, qui ouais. est un peu plus énergétique mais ça veut pas dire que c'est une musique euh, comment je veux dire ça de désordre mm -hmm. voilà, juste qu'il y a plus d'énergie mais ce, ce sont des chansons qui qui qui je vais dire ça qui qui euh, qui défendent des causes ce sont des chansons qui ont des messages assez pertinents quoi ce sont des artistes qui, voilà, justement, qui écrivent des textes assez poignants pour défendre justement des causes des causes des causes aussi euh, réelles quoi que c'est ce qu'on vit ouais, dans, nos, dans, nos dans nos différents quartiers ou pays ça dépend encore mm -hmm. voilà c'est ça qui justement est ce que vous allez valoriser à votre juste titre par exemple au Camero, Cameroun? au cameroun le rap comme le reggae et c'est une musique marginalisée. Voilà, Combattue à la limite. Mm -hmm. Combattue à la limite, pourquoi Parce que c'est une musique qui est réelle, c'est une musique qui défend réellement et qui parle réellement des problèmes. Qui... On retrouve ce côté des artistes engagés. Le, euh, les miroirs de la société. Voilà, voilà, les reflets de la société. Qui... Par leur texte et par leur musique, arrivent avec là, des messages vraiment qui, très poignants voilà, qui viennent dénoncer, mmh. comme ça dénoncer les abus, mmh. les abus qui, qui confirment parfois le gouvernement et pourquoi. Du coup, nous sommes combattus, mmh. nous, nous sommes combattus, nos chansons généralement ne passent pas dans des médias, ils sont taxés, même. les chansons pas assez commerciales, mais nous savons justement pourquoi, parce que les messages. Et ces chansons vécues sont des messages qui sont pas généralement la bienvenue dans nos médias. Dans ces deux médias, parce qu'ils voient chaîne qui le ouais, les chaînes qui diffusent le rugby. Oui, mais temps, à quel pourcentage mmh. Mmh. Qui le qui À quel pourcentage par rapport aux musiques qui ne véhiculent aucun message C'est ça qu'il s'agit. À quel pourcentage Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour vous faire euh, respecter Maintenant, comme je t'ai dit, nous avons décidé de prendre les choses en main. Ça veut dire quoi On va créer notre propre média pour mmh. pouvoir justement valoriser tous les produits que nous avons. Mmh. Voilà, justement, et pour valoriser tous ces artistes engagés qui ont des difficultés à passer dans d'autres dans, dans, dans médias. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y aura une chaîne essentiellement pour reggae. Il y aura une chaîne.. Ah vrai une vraiment qui représente euh, euh, euh, le ce côté réel de l'artiste euh, qui vit dans l'ombre et qui a besoin de lumière comme tout artiste donc c'est de ça qu'il s'agit quelles sont vos relations avec les autres registres par exemple à Kossam, de Mouloa est-ce que vous entendez ça passe vous dites artistes ensemble de vous promener dans la même assiette et voilà quand je parlais de collaboration tout à l'heure je ne me limitais pas seulement au rap ou reggae mm -hmm. donc euh, la musique elle, elle est universelle donc, euh, ce sont des, chants, des, des des musées qui peuvent se rencontrer et faire des, des fusions vraiment, ah, très intéressantes. Très intéressantes. Des vraiment très intéressantes. Des comptails musicaux vraiment très intéressants, Super. Euh, le dernier artiste qui est passé par le studio de Roux Radio, euh, on a pris combien de temps pour finir son produit Parce que j'insiste là-dessus, c'est de quoi il est question C'est ça que je te dis que ça dépend du projet qu'on a su la... main. Mm -hmm. je, je parle du concret, je suis en train de parler ça concret. Ça on a du pris combien de temps pour finir le dernier projet le dernier projet, par exemple, qui est le projet que je suis en train d'écouter en fonctionnement, qui n'est pas complètement fini. Mm -hmm. Moi, je prends particulièrement, euh, particulièrement une journée pour pouvoir faire la musique, enregistrer l'artiste. Donc là, j'y suis sur le message. Bon, un projet, ça peut arriver que ça te prend des semaines, mm -hmm. des jours ou des heures, ça dépend. Le, euh, le projet qui prend des semaines, à longtemps, on ne sait pas que ça prend des semaines, je pense. Justement parce qu'après ça dépend aussi des... Euh, comment je vais dire ça... Des, euh, des de clauses avec on Non hein. pas forcément des clauses parce qu'avant même de commencer, les clauses sont calées. Je, je parlais parfois de, de, de, de l'ampleur mm -hmm. que le projet peut prendre pendant mm -hmm. qu'il est réalisé. Mm -hmm. Vous voyez, parce qu'après qu on peut partir sur une petite inspiration et puis ça prend de l'ampleur. On a besoin on trouve que le, ici il faut absolument appeler un guitariste il faut appeler un bassiste il faut il faut il faut ça ça fait que le, le projet maintenant il commence à prendre de, de l'ampleur et puis il demande un peu plus de temps justement pour pouvoir contacter tous ces acteurs là qui viendront justement collaborer pour que euh, euh, le projet lui-même soit vraiment euh, comment je veux dire ça avance ciel, les mélodies voilà c'est ça qui c'est donc, ça, ça, dépend. ça dépend de l'ampleur. Maintenant, maintenant, pour enregistrer une chanson ici, on, il faut combien Si je suis artiste à neb, je me suis battu, je me suis battu, j'ai trouvé un il faut combien oui. Donc, Même jusqu'à là, ça demande toujours une certaine expertise. Parce que pour moi, la chanson elle-même n'a pas de n'a pas de prix, ça dépend sur de l'ampleur du projet. C'est l'artiste qui décide de de la dimension qu'il veut donner à sa chance. Mm. Donc du coup, je ne peux pas définir, imprimer, Bien je peux faire part des sessions. Parce que généralement, nous fonctionnons en session, en session de travail, nous définition, les séances de travail en session, mm. session d'une heure, session de deux heures, session de trois heures. Mm. Une session, par exemple, d'une heure peut te revenir à 30 minutes. Mm. Ouais. Au vu du charisme, est-ce qu'on peut remercier des personnes qui, malgré les combats qui sont menés contre Regueman et tout, qui, malgré faisant de la partie de la partie gouvernante, parviennent à apprécier votre travail, votre boulot? Je pense que jusqu'ici, là, on n'a pas eu la chance d'avoir un, un soutien qui vient, un soutien gouvernemental, si je le dire, on n'a pas pu jusqu'ici même que ce soit du côté de l'opposition parce que mm -hmm. nous, jusqu'à présent, nous démarquons à nos propres frères nous sommes carrément indépendants donc euh, nous sommes à la recherche que j'ai tantôt des partenaires, des sponsors nous sommes ouverts, c'est Radio-Route, c'est Radio Free, c'est vrai, c'est Free et donc pour tous ceux qui aimeraient nous accompagner dans nos différentes activités, vous êtes à bien et c'est Free quoi, c'est euh, Qu'est-ce qu'on dit pour sortir bon, Pour sortir, je tiens à remercier MyAfrica. Là, il faut tenir toi-même, voilà. tu égales la caméra. Je tiens à remercier MyAfrica TV mmh. pour cette rencontre. Bicop, réalisateur H pour son concept Le Rencard. Mmh. Et Bicop encore à tous les téléspectateurs mmh. de MyAfrica ouais. TV. Je vous invite comme ça à toujours rester connecté, à remercier tous les partenaires, tous ceux qui m'accompagnent dans mes différentes initiatives et activités. Euh, radio route, c'est la radio free, c'est la radio du futur, la radio du temps, la radio de maintenant, du présent. Et j'invite comme ça tous les artistes on est, je précise encore tous les artistes en même, à se rapprocher de nous pour une éventuelle production ou une éventuelle promotion, donc voilà, nous sommes ouverts, que ce soit dans le domaine infographique, audiovisuel ou sonorifique, nous sommes ouverts et nous invitons comme ça tout. Les artistes ou tous ceux qui j'aimerais vraiment qui aimeraient autant pour moi euh, euh, avoir un soutien de la part de radio route nous sommes ouvertes, nous répondons au numéro de téléphone 6 95 32 24 22 et 6 77 67 41 40 radio route est situé à Bipanda non? Bipanda Tonnerre Carfou Tonnerre dès que vous êtes Carfou Tonnerre vous nous contactez et nous serons ravis de vous recevoir dans nos alors mesdames et messieurs, merci grandement pour votre, euh, ah, bon, grandement pour votre euh, fidélité. Nous étions avec euh, Rim de la Radio-Route. Merci aussi qu'il ait accepté de nous accueillir dans ce magnifique studio afin que nous parcourions naturellement son parcours et que nous sachions également des actualités euh, de l'artiste en question et du studio, même de la radio. A très bientôt pour une autre édition de votre émission euh, Ranka sur Maïfika TV.